Pour cette expérience, nous avons besoin d'une pièce que l'on va fixer au fond d'une tasse, comme ceci. Puis, nous allons nous reculer jusqu'à ne plus apercevoir la pièce, comme voilà, et nous ajoutons de l'eau. Et là, la pièce réapparaît.